Allongez-vous sur le sol et portez l'attention sur votre respiration. L'air qui rentre à l'inspire, qui sort à l'expire. Et vous observez les sensations à l'intérieur de tout le système respiratoire. L'air qui rentre par le nez, qui passe dans le palais, descend dans la gorge. On a traché les bronches, les bronchioles et les alvéoles et l'air qui ressort par le trajet inverse. Le front est détendu, la mâchoire desserrée. À chaque expiration, le corps se relâche un peu plus et on laisse venir l'inspiration sans rien forcer. Vous portez maintenant l'attention sur le squelette. Les os des pieds. Les os des jambes. Tibia. Pironet. La rotule fémur sur le bassin, la colonne vertébrale, les côtes, les clavicules, les os des mains, des avant-bras radius cubitus, des bras, humérus, et les os du crâne. Et maintenant, vous visualisez l'ensemble du squelette. Vous portez maintenant l'attention sur les muscles, les tendons et les ligaments au niveau des pieds les muscles au niveau des mollets de la cuisse des fessiers et du bassin dans le dos sur tout le torse, les abdominaux, les pectoraux, tous les dorsaux, dans les mains, tendons et ligaments, dans les avant-bras, les bras, les épaules, le cou, et enfin, tous les muscles du visage. Vous portez maintenant l'attention sur la peau. La peau au niveau des pieds. Autour des chevilles. Sur le bas de la jambe, autour du genou, sur la cuisse, sur les fesses et sur le bassin, sur le ventre, le dos. sur la poitrine, la peau au niveau des mains, des avant-bras, des bras et des épaules, la peau autour du cou et de la nuque. et enfin la peau du visage et du crâne et vous portez maintenant l'attention sur l'ensemble de cette peau des pieds à la tête et tranquillement Vous commencez à bouger un peu les membres le buste vous ouvrez tranquillement les yeux et vous prenez tout votre temps pour vous relever